Le maquillage d'aujourd'hui. Je me suis inspirée de la chanson Silver Bell. Il sera parfait pour le temps des fêtes et le jour de l'an. Comme d'habitude, on va appliquer la base Soft Softalker Paint Pot jusqu'au sourcil et puis ensuite on va appliquer Let's Kate sur la paupière mobile. La deuxième étape, on va aller appliquer la couleur mode avec un fluffy brush entre le creux et l'arcade sourcilière. Ensuite, on va prendre la couleur Copper Plate puis un pinceau plat. On va aller dessiner la forme de notre cat eye puis on va aller très loin jusque dans le coin interne. Ensuite, avec un Pencil Brush et la couleur Concrete, on va aller intensifier le creux externe en faisant un triangle. Et il va être important de blender très doucement les bordures. Par la suite, avec un Flat Brush et la couleur 26 de Dior, qui est un argent, on va aller pader la couleur sur toute la paupière mobile en dessous du creux. Puis avec un Pencil Brush et une couleur noir mat, on va aller simplement dans le creux externe encore réintensifier la couleur. Essayez d'être le plus précis possible en travaillant sur la pointe des poils de votre pinceau. Encore une fois, on va aller blender très doucement, c'est important de ne pas peser trop fort. Après, avec le même pinceau, on va aller chercher la couleur brun, puis on va aller blender le coin extérieur vers l'intérieur. Pour aller agrandir les yeux, on va travailler sous les cils du bas avec du noir et du argent. Avec un pinceau précision, on va aller insister dans le coin interne de l'œil avec le argent. Pour faire un effet d'ombrage dans le coin interne, je vais aller repasser un peu avec la couleur Quark. Comme point de lumière, j'utilise la couleur blanc type de chez MAC sur l'arcade sourcilière et je fais attention de pas trop blender avec le brun. Ensuite, un peu de col blanc à l'intérieur de la muqueuse et du mascara. Vous pouvez appliquer des faux cils et faire votre liner comme je l'ai fait ici en 4 eye. Ensuite, on va aller appliquer un rose pâle qui est assez punché avec un peu de phare à joues de la même couleur. Ici, j'utilise Pink Soon. J'ai décidé d'incorporer un hub doux super facile et ultra rapide à réaliser. Donc première étape, on va aller séparer les cheveux en deux parties avec la demi-couette du haut. On va aller la brosser, puis ensuite on va aller enrouler la mèche autour de deux doigts, puis on va aller la retourner sur le côté et on va aller la sécuriser avec des bob Je vous conseillerais de mettre entre deux et quatre bobépins par rose, tout dépendamment de l'épaisseur de vos cheveux et de la longueur. Ensuite, on va aller reséparer la partie du bas en deux et puis on va aller créer deux autres roses. Et voilà, une fois que c'est terminé, appliquez seulement du spray net. Voilà, ça vous donne deux looks finales, un qui est plus classique et l'autre plus sexy. Donc demain, c'est la dernière journée de 10 jours de mu. Si vous avez des suggestions comme maquillage que vous aimeriez voir pour le temps des fêtes, laissez-moi les dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se revoit demain pour un autre tutoriel.